Monarch's Playing Card, le jeu de luxe le plus populaire du monde. Les Vertes sont le produit vedette du catalogue de GQ, et TheCoolist.com veut même jusqu'à dire que ce sont les meilleures cartes imprimées du monde. Dessiné par le graphiste Curtis Jenkins, l'étui est vert impérial, le dessin est gaufré et couvert à la feuille d'or. Le jeu se veut le plus luxueux possible, digne d'un roi. Le jeu est vintage, et comme l'indique l'ouverture, qui cherche trouve les dos sont vert bouteilles, un blanc tournant entoure les bords et l'illustration est la même que celle sur les dos, style art déco deux serpents s'enroulant autour d'un arbre Sur les bords longitudinaux est écrit en latin de deux mots le moindre doit toujours être choisi Les jokers sont des rois sur des grands billes les vélocipèdes améliorés de James Starley. Le rouge vif est remplacé par un rouge cerise et le jaune des têtes est remplacé par un du doré Les finitions du papier sont exceptionnelles, bref ce sont des monarques.